Alors, Mathieu, 19 ans. Mathieu, 19 ans. Alors, Mathieu, qu'est-ce que c'est un papa mmh, En un mot, euh, présent. Présent Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça sent un papa euh... La confiance Non, j'en sais rien. <rire> ouais, La je sais pas.